The Écoutez, tout le monde, les Battlegrounds, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, vous allez tout simplement vous régaler. J'ai eu la chance, l'énorme chance, finalement, d'avoir une co-exclusivité. On était 8 en Europe à avoir la possibilité de jouer en avant-première avec le nouveau patch Battlegrounds, le patch qui sort le 9 mai. L'énorme patch avec 60 nouveaux serviteurs, 60 serviteurs qui sont bons, 60 serviteurs qui euh, reviennent. Enfin, il y en a que 3 qui reviennent, et tous les autres, ce sont des nouveaux serviteurs qui ont été créés, justement, pour changer un petit peu euh, les races. On a les quêtes euh, qui ben, ne reviennent pas, les dit qu'ils s'en vont donc vraiment nouvelle nouvelle méta évidemment avec le, euh, le reset de cote également donc voilà le début de la nouvelle saison j'ai eu la chance voilà on était 8 en europe à pouvoir jouer en avant première donc on a fait un maximum de parties ensemble ce que vous allez voir dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos ce sont tout simplement ces parties alors deux raisons je vais vous donner tout simplement deux raisons pour suivre l'entièreté de ces games déjà euh, plusieurs points de vue alors moi évidemment je commentais je, je, je jouais finalement donc vous allez voir mon point de vue mais si jamais sur certaines games, bah, je sais pas, je perds euh, assez tôt, genre top 7, top 8, top 6, Bah finalement je pouvais évidemment suivre un point de, le point de vue de quelqu'un d'autre, donc finalement vous allez voir bah, les, la game dans son entièreté du tour 1 euh, au, tour, euh, au dernier tour, donc ça c'est évidemment euh, très intéressant, parce qu'il y a des games que je réussis où j'arrive à faire un joli top 4, voire peut-être top 1, top 2, et il y a d'autres games où finalement bah, on va, on, je, je me foire tout simplement. En fonction des compos, j'ai vraiment essayé, donc vraiment ça c'est, il euh, y a un chouette plaisir je trouve, et puis en plus j'ai vraiment essayé de jouer à chaque fois une race différente, euh, des compos différentes, donc vous allez voir que les titres de des vidéos ce sera à chaque fois, là c'est élémentaire, avant première les élémentaires, euh, demain il y aura les naga, les Uran, après demain il y aura... Euh, les démons, enfin voilà, comme ça vous avez à la fois ce que, pour, euh, euh, comment dire, euh, ce que pourrait être finalement la, la compo, et puis voilà, après on voit aussi en fonction des, des, des faiblesses, j'essaye d'analyser en même temps la, la game, mais ça c'est le deuxième point justement. C'est que euh, bah, ça vous permet d'avoir un petit bagage, alors c'est que le début évidemment, il y a plein d'erreurs euh, chez mes adversaires, chez moi forcément, quand on doit bien jouer c'est par rapport à une méta, là il n'y a pas encore de méta donc on essaie de se débrouiller un peu euh, comme on pouvait, euh, mais bon vu qu'on était que des top joueurs ça fait quand même quelque chose de, de plutôt pas mal je trouve. Et, euh, et je sais plus ce que j'allais dire oui donc comme ça ça vous fait un petit bagage technique très intéressant pour bien préparer la prochaine extension donc enfin euh, le, le gros patch donc le 9 mai quand il y aura le reset de code bah finalement vous aurez, vous, vous aurez déjà des, des petites combinaisons en tête des synergies des, euh, des, as, des euh, comment dire des euh, des sûretés j'allais dire non mais en tout cas voilà des des compos avec lesquels vous dites bon là je sais que ça c'est fort je sais que ça c'est intéressant ça a priori j'avais vu dans la vidéo de fichou que c'était pas top donc, je vais quand même essayer, mais... Voilà, je, je sais que c'est pas dingo. Enfin, voilà. Après, encore une fois, c'est... Euh... C'est qu'une avant-première, donc finalement euh, la méta sera évidemment un petit peu différente quand.. Euh... Mais bon, ça donne déjà des idées. Enfin voilà, euh, je pense que ça peut vraiment être hyper hyper intéressant sur le plan technique, et évidemment sur le plan du plaisir. Mais ça c'est un jeu, donc forcément on prend du plaisir. En tout cas, j'espère que vous en prenez en regardant mes vidéos. Mais vraiment sur le plan technique, je pense que ça peut être hyper intéressant de, bah, de voir un maximum de games dans, euh, dans cette nouvelle méta. Et vous allez voir que franchement, ça va vous faire énormément. Euh... Step up, j'allais dire, en tout cas, vous allez gagner beaucoup plus facilement euh, quand il y aura le reset de cote. Vous allez avoir un petit edge, tout simplement, un avantage technique sur vos adversaires et qui sera, qui, comment dire, qui sera euh, euh, techniquement, en fait, votre niveau sera techniquement pas incroyable, mais vous allez avoir un avantage technique qui va vous faire gagner, bref. Euh, donc là c'est les élémentaires que vous allez voir, vous allez voir c'est al fait des, ça fait des merveilles, euh, je ne ferai pas d'intro pour les prochaines vidéos, là c'est vraiment l'intro pour présenter tout ce que vous allez voir jusqu'à euh, mardi prochain, je vous souhaite sur ce un délicieux visionnage. Ça c'est le nouveau personnage, à la fin du tour, tous les trois tours, vous obtenez une copie non dorée de la carte la plus à gauche de votre main. Je pense qu'on va partir là-dessus Pour essayer donc euh, ça veut dire que sur le troisième tour, il faut garder une carte en main. Donc comment ça marche, troisième tour Est-ce qu'on va dans la taverne 2 Et on va se faire taper et ensuite on sera bien Je pense qu'on va partir là-dessus. Comme ça on aura un double-hubble-up ou alors on part sur une rafam curve. Plus safe, mais pas forcément meilleure. Je pense qu'on va partir sur une curve classique. Après, la 3 3 non la 3-on-3 c'est con, ça marche pas. Non, non la 3-on-3 ça marche pas. Je suis prêt. Quand vous voulez. Alors ça, ça me plaît, moi, l'artiste des mers du sud mmh. euh, En fait, c'est comme le mousse Sauf que c'est mieux que le mousse Parce qu'en fait, vous gagnez une pièce au prochain tour C'est-à-dire, je l'achète Je la garde en main Tour d'après, je, je la joue Et au tour d'après, j'ai une pièce D'ailleurs c'est vous tenez, gagnez une pièce d'or ou vous gagnez un coin, euh, un, un mana On va voir. Ouais c'est plus polyvalent. Bah... Ouais. Merci Boubot pour le soutien, merci beaucoup. Donc là on, hop. On artiste. Prochain tour, on va acheter deux cartes. Parce qu'on n'achèterait pas les micros. Genre, on achète une micro, on en garde une en main, et on triple la micro. Est-ce qu'on veut un triple tout de suite Et comme ça, au prochain tour, on va chercher la taverne 4, on part sur une curve très agressive. On parle là-dessus Je suis pas certain, mais ça me parle. Je vois la courbe en fait. Je vois la courbe. De toute façon, on va se faire saucissonner, hein, comme on dit. En politique. Ah, assez ah, gros ça hein, quand même. Robaria. 1 plus 1 à la fin du tour. Ouais, mais j'ai pas envie de garder ça en main. Alors, je fais, le, je fais mon play. Je joue la micro. Au prochain tour, je crois que je vais up et aller chercher une taverne 4 tout de suite. Franchement, je suis pas mal à l'aise avec cette idée. Merci à du 59. Hello Fichou, j'avais un petit resub à te donner. En tout cas, très hypé par cette nouvelle saison de BG. Merci à toi et merci de ton aide. Et ouais, je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être super. Pas oublié hein, dans 3 tours. Là, on se fait taper, mais c'était la strat. Enfin, C'est pas la strat de perdre les combats, mais. Oh, bah, on oh, va. Oh, oh. Ah non <rire> J'ai cru que j'allais passer. Je me suis trop enflammé. Euh, merci Silverstar pour le soutien. Merci beaucoup, c'est gentil. À moins que la taverne soit très bonne. Hein. Bah, elle est existante, mais je crois que je vais faire le play. Hein. Peut-être que je prends l'info d'abord avec le rôle. En fonction de ce que j'ai. Alors ça, ça me plaît. Hein. Alors ça, les petits cons. Oh, ça aussi. Oh, ça aussi Xylophoniste, une fois que vous avez invoqué un serviteur en combat, gagne définitivement plus 3 points de vie. Ben, remarque, je vais avoir qu'un invoquer, C'est 3 lives par tour. Et après, il y a le souffle gange. Les élèves de la taverne de Bob ont plus 2 pendant le reste de la partie. En râle d'agonie. La question, c'est est-ce qu'on veut un accordé au tronc, qui est quand même bien j'aime bien l'accorder au tronc Let's go hein. bon, Le problème c'est qu'on va continuer à se faire taper hein. C'est un peu le problème mais oh, Ça s'est bien mis quand même hein. euh, Franchement ça s'est pas mal mis hein. Faut pas oublier ça Pas maintenant De toute façon il sera adoré non Pour nous le dire Ça, on prend. Oh Il y a des choses qui me plaisent, là Est-ce que je magnétise ou je la joue en 2-3 Non, on bah, va magnétiser. Ça, quand ça meurt, la créature qui l'a tué, on l'a dans la main. Ça, on a une pièce. Et ça, on booste. On a de l'économie. On a des cartes et on a zéro tempo. <rire> ah, ça marche bien! Donc, on a Nomi, quoi. Je vais quand même faire ça. Euh... Ah, ça marche bien! Merci, Poli, je dis 26. Merci, <rire> Merci pour le prime, c'est gentil. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On est déjà à plus 4 sur nos LM. Hein. Le prochain LM que je prends, il est 1000-1000. Hein. pas oublier ça, hein, d'ailleurs prochain tour, faut garder une carte dans la mémine. Un LM de surcroît. Et tout sauf des stats. Dommage, c'est les stats qui comptent dans ce jeu. Une fois, servi un café à un de la oh, la 4-7, elle peut faire du, de la magie. Non, pas là-dedans Ouais, je suis à 20. Hein. Artiste. Regardez artiste pour copier artiste. C'est un élève. Est-ce qu'on up ou on tempo En vrai, on tempo. Hein, franchement, hein. Ouais, ça me plaît. Hein, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. J'ai deux pièces par... Attends, mais c'est incroyable. Hein. ça, je le garde dans mes mine. Oh, on s'est bien amélioré. Ah Franchement, on s'est bien amélioré. Hein. Lui, il est à 24, donc ça, c'est bien. Tu bah, ne pouvais pas up contre Omu, j'aurais pris trop de dégâts. Là, j'ai le triple, je up derrière. J'ai deux pièces par tour hein, avec ça. Ah, c'est Tendrax, hein, quand même. Hein. C'est méga Tendrax. Hein. J'adore ton enthousiasme pour te rendre compte à la fin que c'est pas si fort. Ah ouais, je sais pas si c'est... Bah, faut tester, on sait pas si c'est fort ou pas. Bon, ça a pas l'air dingo, mais... Franchement, c'était un spot pour le prendre, en tout cas. C'était clairement un spot pour le prendre. Je fais acte de présence pour ce tour, c'est clair. Bah, je vais le défoncer, là. Ouh le double ravitaille trouble strouble C'est énorme Let's go Quoique... Quoi que quoi, j'ai de l'or Vous gagnez de l'or, ça gagne de l'or ça Oh incroyable Oh ça passe Nomi pas. pas no Let's go Ça, je le viens. C'est si bien, ça. Pas mal en rien. J'ai hein. envie de le garder, lui. Ça, je le garde. 12-3. Est-ce qu'on garde l'autisme des mers Je sais pas. En vrai, je suis trop bien avec ça. Hein. Ah, il faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir noyé le poisson, quand même. Hein, mais ah, Juste pour une carte, sérieux Ça, c'est sûr que ça vire. Non, ce sera trop lent, ça, franchement. Franchement, c'est lent, ça. Bah, en vrai, c'est. Je veux dire, lui. Je sais pas. Je sais pas, vous en pensez quoi Je gèle ça, non Ouais je, suis, je pense que je suis super fort là avec cette double créa. Et je crois que c'est la, la carte elle est pas très intéressante dans ma compo. Là. Okay. Ah, euh, prochain tour il faut commencer à garder une carte dans la main hein, avec ça. Tellement de pieds, merdeur. Ah, remarque, faut up. Hein. Franchement, je suis tellement fort. drôle ah, j'achète un truc que je garde en main que j'ai pas envie de garder en main j'ai une 15-17 15-17 c'est mieux que ça 13-16 15-17 ouais c'est mieux techniquement il va falloir peut-être commencer à virer lui mais faut faire gaffe hein, faut pas trop grid hein. ouais mais c'est sympa micro je vais un micro c'est deux pièces il a hop grand nous face pas quel tour je suis Franchement, je le garde en main, sinon. Ah non, mais il faut que je garde une carte en main. Ah non, pas encore, putain. Je le garde en main, hein. Juste peur de ne pas être assez fort, mais. Il n'est pas très fort, que je crois. Ouais. Surtout que ça, c'est vraiment. Ça, ça reste fort. Hein. C'était vraiment fort tout à l'heure et c'est toujours très fort. Nos serviteurs ont vraiment tout donné. Engagez-nous. Ah, c'est beau ça. C'est le moment de le virer, hein? Ouais. Dès que je vends, dis-l'aime. On voulez l'avoir sur le board. Avant pourquoi on est fort hein. déclenche le cri de guerre au décro... Ah, Elle hey. le plaît pas de panique les rouillards Elle plaît c'est armée que vous formez là Garde ça en main Ok Ok Putain. Dommage. J'achète Faut que je trouve un triple Ça c'est gratuit Pas évident Le triple me fait le triple Le double me fait le triple pardon C'est vraiment de la merde Ah, c'est un élève. Hein. C'est vraiment horrible, ça. Hein. Trompettis, franchement. Hein. C'est vraiment médiocre. Hein. J'achète juste ça, et je joue ça, je vire ça, et ça. Je crois que je le vire, le trompettis, c'est vraiment une carte horrible. Honnêtement, ça fait vraiment rien. Hein. Pourtant, là, je suis en full élève, et c'est vraiment nul, donc c'est vraiment triste. Pas comme cela. En vrai, autant virer ça Donc lui, en fait, il se triple avec un double d'Elemme mais il a le Boubou Divin, donc faut pas le faire sur Crépitant quoi, faut le faire sur un truc genre Magma Lock et tout On va bien taper ça Donc là dessus par exemple c'est super bien Je pense que si t'en as beaucoup ça peut être insane euh, Tu parles de, du truc que tu dois vendre les LM Ouais mais je pense pas que ce soit un argument parce que tu vois tu peux dire pareil pour Bran. Et ouais mais Bran si t'en as 3 c'est insane. Euh, euh, Titus si t'en as 3 c'est insane. Massacreuse si t'en as 3 c'est insane tu vois. Donc c'est un taverne 5 qui a très peu d'itérations. T'en as jamais 3 de ça. Bon tu vois l'idée. Oh dégueu. Je peux dire lui hein. ça va ça. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Il est pas très gros mais il a beaucoup Ah, ça, c'est à combien non, on est loin. Il est lent, hein. Je sais pas s'il faut le vendre maintenant lui, je pense c'est quand même pas mal hein. En fait lui il va copier les points de vie donc euh, si j'arrive à tripler Magma il aura énormément de points de vie à la fin du tour Donc j'avais envie de le développer tout de suite Bah j'ai pas envie de virer Nomi tout de suite, je vais la virer au prochain tour je pense Ça je vais le virer aussi, je veux juste euh Peut-être l'optimiser encore une fois, enfin l'utiliser encore une fois Pourquoi pas sur Nomi, Uther ouais, On s'en fout Nomi, on va la virer Ok Attends mais ça va se passer ça non Ça va marcher Euh. Ça c'est cool. Et à combien là 6, on n'y arrivera jamais. là hein. Ah, peut-être injuste hein, franchement ça, ça va récupérer un peu de points de vie mais pas énorme si comment ça va marcher 62 ah, c'était maintenant le truc, ok. Ça, c'est cool. Bon, on n'est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas évident parce qu'on joue avec des nouvelles synergies, mais. c'est que lui il est petit moi je s'en il était bon XD1 hein. il a mis 26 il a mis 11 il était sur une belle dynamique donc euh, ça veut dire que notre board il est quand même assez fort ok c'est pas évident de se concentrer là dessus mine de rien C'est nul ça, hein dès que je joue un LM, plus un d'attaque à vos serviteurs. Après on va massacrer nos adversaires quand même. Hein, mais... Merci 45, 73 à 1X, merci pour le... le soutien, merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton aide. Hein. Ouais, c'est bizarre ça. Je pense que c'est vraiment pas bon. Une fois que je crois que jouer un LM donne un d'attaque à vos serviteurs. Je pense qu'il y a un problème avec ce côté LM euh, vendre là, achat-revente. Je pense que c'est trop compliqué à mettre en place. Il y a quoi en taverne en ta 26 y a que rien. Pile poêle ce que vous recherchez. Hein? Oh ça c'est un beau bébé. Lui il va euh, porter le PV de ce serviteur au double des PV les plus élevés. Donc il va être à 350. Euh, 300. Euh, 300 beaucoup 330, un truc comme ça 330. Le but est-ce qu'on a notre top 1? Merci Tony Blondy pour le soutien. À ah, zut, Vos ont vraiment tout donné. Et voilà qui promet. Est-ce qu'on pourrait, euh, comment on pourrait améliorer notre terrain Comment on pourrait améliorer notre terre, notre terrain Ça Un, un tonne de plus, j'imagine. Je pense qu'un tonne de plus c'est bien pour protéger lui. Ouais, ça me plaît pas mal. Ouais, il y avait les Leroy, les Héroïnes, les Mounted. Tout ça pouvait être pas mal. Et je pense pas. Je... je vois pas comment il peut me gagner en fait. Sachant qu'il y a plus de compo APM en pirate. Je pense qu'on a juste beaucoup trop de stats en fait. Je pense qu'on a juste beaucoup trop de stats. Ouais, on joue 100% là. Vamos! On y a cru à ce petit 4-2 taverne 4. Je vous ai dit on, est, on était dans un bon euh, setup. Et puis après on a eu une belle taverne avec les euh, LM les de feu là, qui, les élèves de feu de brousse qui nous ont carré. Let's go, let's go. Du travail bien fait, vous êtes une vraie source d'inspiration pour nous tous. Merci papa. Let's go.